Salut l'internaute Oui, je sais, ok, ça fait un mois, deux mois, un peu plus, plus, euh, que je te promets... ...le seul au baiser de ma bouche... De de l'affaire, mais ça me gênait, l'exercice me gênait en fait Dans la FAQ, le côté starification, tout ça là Et en fait finalement, je me suis dit peut-être que je me trompais Et que ce n'était qu'un format vidéo populaire en plus Comme le vlog par exemple Et que éventuellement je pourrais en faire un truc sympa Et véhiculer de bonnes choses tout en s'amusant hein Alors go pour cette première FAQ, dis-moi de g -1000. Moi, perso, hein, je suis bien, là, il fait froid dehors, petit thé, petit biscuit, peinard, pepouze, hein, comme on dit. Allez. Au purée, ça se prononce 10 000. Finalement, oui, on avait besoin de cette FAQ. Hein. Ça, ça va nous permettre de, de, de mieux nous aligner, de, de mettre de l'ordre dans, dans notre histoire, tout ça, tout ça, hein, parce que, bon, la base, quoi. Jémil, est-ce que c'est ton prénom Est-ce que tu parles d'autres langues Est-ce que fait 2022 Est-ce que dans 20 ans, il y aura encore des baleines Oula, tout plein de questions qui ont absolument aucun lien entre elles. Je vais répondre par oui, oui, hmm, peut-être, hmm, peut-être pas. J'espère avoir été précis. Bonjour cher Jémil. une question. Est-ce que tu penses qu'en 2022, la France Insoumise gagnerait les élections présidentielles Dis-moi, Jemil, quelles sont les personnes qui ont marqué ton histoire et orienté tes engagements politiques? Merci pour tes décorticages tout en sourire et pédagogie. Très intéressante question, merci pour euh, mes compliments. Est-ce que France Insoumise 2022 mmh, Eh bien, j'ai envie de te dire que je suis pas un poulpe magique, en fait. <rire> mais blague à part, j'espère qu'avant 2022, les choses euh, vont enfin prendre un chemin plus juste de paix, de justice et de bienveillance pour tous. Peu importe la forme et la manière dont ça se traduirait dans la société, mais il faut que ça change dans cette direction, dans une direction juste. C'est factuel, on a besoin de ça. Et là, pas besoin d'être très doué pour voir qu'on se dirige vers l'opposé de cet idéal. Mélenchon avec la France insoumise a réussi à réactiver une gauche forte et active en France lors des dernières élections mais malheureusement le coup a été très dur suite à la défaite aux élections présidentielles. Avoir manqué le coche de si peu, c'est quelque chose de très difficile à encaisser pour énormément de monde. Tout ça étant le fruit d'un matraquage grossier, de, de, de, de, malveillant et injuste de la part de nos opposants et du système politique et économique en place. Bon bref, je ne t'apprends pas le truc on n'est pas là pour ça. Euh, mais bon, tout ça a, je crois, euh, refroidi beaucoup de monde Mais pas nous hein Pas moi en tout cas, mais je crois que toi non plus Alors, on se redresse et on y va Pour ce qui est des personnes qui m'inspirent, qui m'élèvent ou celles qui me font vomir, il euh, y en a un paquet, hein. on pourrait faire une vidéo spéciale avec que des noms comme ça, euh, en liste, mais euh, je crois que ça sert à rien de c'était des noms, ça n'étonnera personne et ça n'apportera rien. Les personnes sont bien peu importantes, ce qui est important c'est les actes, les faits, les énergies de celles-ci qui restent et qui modifient celles et ceux qui savent les voir et les recevoir. J'aime profondément ce type de personnes, les personnes qui agissent et qui rayonnent simplement, humainement, humblement, gratuitement. Ça se sent tout de suite, je crois, quand une personne est bonne et sincère. Et d'ailleurs, inversement aussi. Vanille ou chocolat Plus sérieusement, penses-tu que le peuple français peut reprendre le contrôle du gouvernement et des richesses de son pays de façon pacifique, sans aucune violence Chocolat. Je suis intimement persuadé que nous pouvons nous autosuffire, que nous n'avons pas besoin de maître pour vivre ensemble mais est-ce que cela pourra devenir réalité un jour et de plus sans violence Non, non je ne crois pas, enfin ça c'est mon propre avis, hein, mais je ne le pense pas, je ne crois pas que... Et ça ne veut pas dire que je désire la violence, hein. non non, au contraire, je ne crois pas, tout du moins ça ne sera pas simple, ça sera long et on n'a malheureusement plus le temps, hein. l'horloge écologique est là pour nous le rappeler, euh, pour installer quelque chose de pacifique dans la durée, il faudrait euh, conscientiser euh, les gens, faut que, la, que, que tous les gouvernements du monde agissent dans la même direction, enfin, c'est quelque chose de, qui ne semble pas possible euh, pour reprendre le pouvoir euh, des modes de production, des richesses, etc. du, du, du gouvernement. Mais bon, moi je, je n'y crois pas, et, mais à la fois, euh, j'agis dans ce sens. Hein. C'est une dissonance de cognitive peut-être, mais positive. Donc euh, voilà, j'agis dans ce sens-là, parce que la violence ne résout rien. Hein. Un seul homme cupide, dans une foule pacifique et peut-être un peu trop naïve, réussira toujours à mettre le chaos et à tout foutre en l'air. D'où le fait de conscientiser et de résister toujours. Salut, tu es de quelle origine Es-tu marié Quelles sont tes convictions Quelle est ta région Salut, salut Je suis français avec des origines turques venant de mon père, Haïdar, qui est arrivé en France il y a une trentaine d'années. Je suis né dans les Vosges en 87, en Lorraine. Mais je vis actuellement depuis 2015 euh, sur la frontière franco-suisse, à côté de Genève, euh, dans le département de Haute-Savoie, euh, la région euh, Auvergne, euh, bref, chez, euh, chez Wauquiez, hein, Voilà. Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr que ouais, ça fait chier. Mes convictions, eh ben, disons que je pense les étaler de bout en bout dans mes vidéos et ça semble clair, mais pour faire court, je me qualifierais comme citoyen, conscient, actif, éco-socialiste, antispéciste, donc forcément antidiscrimination au sens le plus large du terme, pour une justice sociale et écologique. C'est quand que tu deviens un homme C'est une question que me pose souvent ma maman. Alors je te la pose aussi pour que tu puisses éventuellement m'aider pour la réponse. Ouh, mais quelle belle question En fait, avant de pouvoir répondre à celle-ci, il faudrait déjà définir ce qu'est être un homme. Et on est plutôt mal barré, hein, vu qu'il n'existe aucune réponse objective, aucune réponse bonne. <rire> euh, vu que ça fait que changer hein, les critères de la... De, de, de la masculinité je crois, enfin tout du moins le fait, la définition d'être un homme selon les époques, selon les sociétés, selon les milieux sociaux, etc. Et même dans la même époque, euh, selon les lieux, les gens, entre les personnes, enfin bon, c'est quelque chose d'instable, il n'y a pas de réponse. Ce qui est certain dans l'affaire, et le conseil que je pourrais te donner, c'est qu'il faut avant tout être ce que tu désires être, être toi, hein, et ne pas chercher à euh, rentrer dans des cases, à respecter des codes, et à plaire aux autres, et même à ta mère ça ferait un excellent sujet de vidéo. Salut Jamie, qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste Théâtre, ciné, autre Salut Catherine Déjà je suis artiste autodidacte, euh, un peu touche-à-tout, j'ai fait de la musique, produit des disques, le dernier euh, c'est Mea Culpa qui est édité, qui est sorti en 2013. Des clips aussi, le dernier en 2014, la télécommande. Des concerts. Du théâtre aussi, mais peu. J'ai plus souvent joué l'acteur que le comédien pour des courts-métrages et même des publicités. Mais... Ta dernière découverte, livre, film, musique que tu conseillerais mmh, mmh, mmh. Attends. Je lis en ce moment ce roman on voit rien. Hein bon, C'est un roman de Vincent Message. Euh, le titre c'est Défaite des maîtres et possesseurs. Extraordinaire, hein c'est totalement kiffant. L'intrigue relate en fait l'arrivée sur Terre d'une espèce alien, tout du moins extraterrestre, bref, euh, plus intelligente que nous et qui finit par dominer l'homme comme n'importe quel autre animal que nous dominons nous actuellement, et du coup nous détrône euh, de mettre sur Terre, tu vois, on se proie pour... Bref, t'as compris l'idée. Car ces aliens se retrouvent à exploiter plus faibles qu'eux après avoir trouvé les hommes ignobles de l'avoir fait. Existent alors des humains de compagnie, des humains d'élevage pour se nourrir, etc. Et forcément la résistance et les luttes s'organisent pour pouvoir faire éclater la justice. Que penses-tu des personnes violentes Difficile de répondre à cette question sans contexte. Je me dis toujours que la violence n'est pas que de la violence. Elle résulte de quelque chose que l'on peut expliquer. Ce qui ne veut pas dire que l'on peut accepter, que l'on doit accepter, non non non. Mais ça c'est la base de la justice. Étudier quelque chose, euh, tout éclairer au mieux pour pouvoir comprendre, afin de juger au mieux la situation. On peut dire aussi qu'une personne violente n'est pas égale à une autre personne violente. Les choses et les gens ne se valent pas. Et euh, sa violence exprime quelque chose qui lui est propre. Et puis il y a tellement de types de violences, hein, physiques, psychologiques, il y a beaucoup de choses qui s'expriment. Pour prendre un exemple concret que l'on vit quasiment tous, voire dont nous sommes peut-être acteurs, c'est la violence au quotidien, dans les transports en commun, sur la route, peut-être plus que dans les transports en commun d'ailleurs, au travail, etc., à l'école. C'est certainement une violence qui résulte de la division de la population, d'un sentiment de compétition qui est tous les jours rappelé à chacun d'entre nous et qui fait qu en, en sorte qu'on soit frustré, aigri et du coup violent. Cet exemple de violence semble donc découler directement d'une tristesse et d'un malheur profond. Être youtubeur est-il égal à un travail précaire Salut Très bonne question qui mériterait toute une vidéo consacrée. La réponse, pour faire très court, est tout simplement oui, pour la plupart, l'écrasante majorité des créateurs ici. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui sont le moins regardants sur l'éthique et qui sont le plus à l'aise avec le business. Et ou ceux qui ont des parents ou la famille, etc. qui sont là pour assurer leurs arrières. Au niveau finance et je te laisse deviner où je me situe non mais plus sérieusement c'est pour moi une vraie source de souffrance parce que injustice c'est une sorte non c'est de l'ubérisation pour être plus concret j'ai eu la possibilité récemment de participer à des rendez-vous youtubeurs chez google et euh, bah le constat est alarmant on se rend compte que les créateurs de contenu pour youtube parce que c'est la question à ce propos sont le sang. Euh, même de la plateforme, la vie, le truc qui fait que la plateforme existe. Ils sont là que pour héberger le contenu que d'autres créent, que toutes ces petites mains créent. Et durant ces rendez-vous, ces créateurs, nous, on nous pousse à créer toujours, toujours plus en quantité, sans jamais parler de la qualité du truc. Il y a une dissonance à ce propos parce que, on est là à nous rappeler que soyez différents, n'oubliez pas votre, votre identité, il faut savoir parler, machin, s'insérer, tout ça, mais tout en nous disant de produire toujours plus, de produire ce que le public attend, euh, d'être dans un, dans une mécanique de marketing, de branding. Le mot a été prononcé sur les rendez-vous auxquels j'ai pu participer euh, et 20 000 fois à la seconde. Hein, branding, branding. Oh, c'était vraiment que ça. Tu vois, c'était euh, le marketing, le calcul de l'image, de machin, tout ça. Ah, C'était absolument pas compatible. On peut pas être performant dans cette euh, mécanique-là euh, de marketing et de rentabilité et d'argent et de business tout en étant singulier, vrai, sincère, différent, original. Tu vois, c'est pas possible. Euh, ça ne va pas. C'est la qualité, la quantité. Il y a un seuil qui, au-delà duquel, euh, ben, ça ne fonctionne plus. Bref, chez YouTube, on te demande d'être original, singulier, mais en même temps oui, ils sont fans de Macron là-bas, hein. euh, ben, d'être euh, comme tout le monde, respecter des codes pour pouvoir savoir nourrir l'algorithme. Ça, c'est des termes qu'on nous a dit, algorithme de Google, de Google qui est donc euh, le patron de, de YouTube, hein, parce que c'est la même boîte. Donc voilà, c'est quelque chose d'hypocrite, parce qu'en fait, au final, euh, la singularité, on s'en fout, c'est vraiment le, la rentabilité. Bref, YouTube comme Uber ou Airbnb etc. crée une précarité 2.0, un peu moderne comme ça mais fortement inspirée des travailleurs du 19 e siècle. Salut <rire> Tu travailles comme un fou, tu te formes seul, tu investis des sommes folles pour t'équiper, pour seul, pour ne rien gagner du tout ou des miettes. Le tout sans aucune garantie d'emploi et sans aucune protection sociale. Seul te tient la satisfaction grandissante de nourrir un peu plus des personnes déjà très riches qui fraudent le fisc. L'occasion naturellement toute trouver, de te rappeler que j'ai une page Tipeee sur laquelle tu peux t'inscrire et participer à la vie de ce média, de cette chaîne YouTube, dès 1€ euro par mois ou une fois ou comme tu veux. Merci déjà à toutes les personnes qui sont sur cette plateforme et qui m'aident depuis déjà plusieurs mois. Dis-moi Jamil, pourquoi avoir nommé ta chaîne Jamil, chose à te dire, donc avec ton nom plutôt qu'un nom générique comme d'autres le font et quelle direction souhaites-tu faire prendre à ta chaîne Salut Anaïs Quand j'ai lancé la chaîne en juillet 2016, je ne savais pas encore ce que j'allais y raconter. D'où le mille choses à te dire hein, qui me plaisait bien. Le nom de la chaîne, je ne l'ai pas trouvé moi-même. Non, c'est Romain de Nancy. Salut si tu nous regardes. Qui a répondu à mes posts sur Facebook à ce moment-là quand je demandais à des contacts Hé, hey, je crée une chaîne, vous avez des idées, machin. La seule condition, c'était de garder mon prénom, Jamil, et de faire un jeu de mots avec, machin. Il y a eu des propositions Jamil, choses à te dire, ça me paraissait top. Et voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. J'ai choisi de garder mon prénom, euh, mon vrai prénom, dans le nom de la chaîne euh, pour plusieurs raisons. Déjà, car il est original et représente une vraie histoire pour moi. Quand tu t'appelles Jamil, qui est un prénom qui ne s'écrit pas comme il se prononce, machin, quand même, ça marque plus une vie que t'appeler Julien, Nicolas, Alexandre, enfin tu vois le, le truc quoi. Je me souviens d'ailleurs que durant toute mon adolescence, euh, au début d'Internet, euh, tout le monde cherchait des pseudos euh, originaux sur les chats, etc. Alors que Jamil, facile, easy, hein, c'est le pseudo euh, par excellence. Ça veut rien dire, ce mille, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce un homme, est-ce une femme On ne sait pas. Un objet, une pratique. Ce choix de garder mon prénom était aussi motivé par le désir d'incarner mes positions, mes propos, d'humaniser le tout et pas me cacher derrière un nom de chaîne pour faire plus crédible, machin. alors que non, en réalité je suis seul derrière et il fallait l'assumer. Je trouve ça d'ailleurs très important, c'est miser sur l'accent sincérité, humanité. Et en fait, sur cette chaîne, quand je te parle, ben c'est moi qui te parle, tu sais euh, que c'est moi, enfin je veux dire, on, on est ensemble, il n'y a pas de, y a pas de, de faux semblant, de posture. Et c'est quelque chose que je déteste, euh, c'est les postures et les jeux, de, les manières, tu vois. En gros, je ne me cache pas et euh, j'aime les personnes qui euh, agissent de la sorte aussi. C'est vers ça, c'est autour de ces valeurs que je souhaite développer et cette chaîne, ce média, bref, appelez ça comme vous voulez. Et d'ailleurs, c'est un critère aussi que j'applique aux autres si je travaille avec d'autres personnes. Euh, les, les partenariats que je peux, euh, que je peux faire, euh, les, les personnes que je peux inviter dans les vidéos, toutes, remplissent ces critères-là. C est, c est, je peux pas faire autrement. Je peux pas. Je peux pas pour, pour de l'argent, par exemple. Même si <rire> il en faut de l'argent, tu as pour manger, pour payer son loyer, pour vivre, il en faut. Et c'est ce qui pousse la plupart des gens à accepter, à revoir à la baisse euh, leur cahier des charges euh, à eux, hein, leur euh, le, leur éthique, enfin leur déontologie, je sais pas. Et eh ben j'en suis pas là. Du coup, je connais, euh, j'accepte une certaine précarité, mais j'ai besoin. Euh, de quelque chose de, de vrai, de sincère, sinon je peux, je... Je peux pas, voilà, c'est pas compliqué, je peux pas faire autrement. Pour finir, je dirais que je ne veux surtout pas que cette chaîne devienne une énième chaîne de décryptage et de vulgarisation politique. Non, en fait, j'aime faire ça, je vais continuer à faire ça, mais je n'aime pas que ça, je ne suis pas que ça, c'est pas ça. Le... Je suis un citoyen, un artiste qui s'exprime sur un média, dans un format, et qui prend la liberté de faire ce qu'il veut, quand il veut, euh, dès qu'il en ressent l'envie, le besoin, et voilà, c'est tout. Et, euh, et cette liberté-là, elle est, elle, est, elle est importante, elle est chère. Comme toi, peut-être que tu aimes peindre, mais tu supporterais pas l'idée qu'on te, <rire> qu te... réduise qu'à ça, à la peinture, voilà. Non, tu n'es pas que ça, tu es des tas de choses en même temps, et tu veux t'exprimer, tu veux faire des tas de choses en même temps. Et bien si c'est pareil, je fais le pari de fédérer le plus de monde possible sur une base plurielle et sincère, car nous le sommes toutes et tous, je crois. Salut Jemile. Quels sont tes rapports avec les autres youtubeurs Je veux dire les sympas jean ont causé Démocratos, Tatiana Ventose, etc. Autre question, parmi ceux que je cite, « Même si l'on comme toi une direction idéologique humaniste, écologiste, bref anti-libérale, tu es un des rares à t'annoncer ouvertement insoumis. Qu'en penses-tu Estimes-tu qu'il est préférable d'annoncer la couleur, et pourquoi ?» Salut, merci pour ta question. Alors, mes rapports avec d'autres euh, créateurs de, sur YouTube, ben, c'est top, ça va très bien, et euh, ils sont pas forcément, d'ailleurs, j'en connais pas euh, uniquement euh, de cette branche politique, mais aussi euh, dans le divertissement, dans des choses moins engagées, enfin voilà. Mais tout ça étant si fragile que nombre de personnes sur YouTube, mais aussi d'artistes, de personnes médiatiques dans d'autres... Euh, dans d'autres vecteurs, dans d'autres formats, euh, la télé ou la radio, enfin ce genre de choses, restent bien sages à leur place euh, et ne se mouillent pas trop. Quant au fait d'annoncer la couleur, le fait de se dire insoumis ou je ne sais quoi, euh, ben non, ce n'est pas préférable de le faire, non. Euh, parce que ça vient euh, à l'encontre dans ce système-là, en fait, hein, euh, de, de l'optique de réussir. Ça te crame euh, Et c'est pas du tout euh, ce qu'il faut faire, en fait. Hein. C'est pour ça que Ludo, dans son causé, a eu un courage fou de dire <rire> ce qu'il a dit. Et du coup, il a essuyé pas mal d'attaques, ensuite. Mais bon, tout ça, en ces termes, hein, ce n'est pas dans mes plans. C'est pour ça que je me permets ben, une totale liberté d'expression. Et c'est important, il le faut. Pour finir, tu dis que je me qualifie d'insoumis et que c'est rare euh, de l'entendre le, euh, comme ça, ou publiquement, hein, sur le sur le réseau, j'aimerais réagir là-dessus. Parce qu'en fait, pour moi, se qualifier d'insoumis, ce n'est pas du tout la même chose que se dire du PS, des LR, euh, Macroniste, FN, ou je ne sais quoi. Ou même de se dire mélanchoniste, ce que je ne suis pas. Non, je ne fais aucunement partie d'un parti politique. J'épouse des idées. Des... Et du coup, je soutiens des personnes, des... des actions, que ce soit des personnes, des actes qui, eux, soutiennent et portent ces idées politiques. Je n'ai pas juré loyauté à qui que ce soit, et pas à Mélenchon non plus. Je ne suis pas un labrador, je n'ai pas de chef, je n'écoute pas au doigt et à l'œil. Je suis libre, je suis donc un insoumis. J'aurais vécu en 40, j'aurais été communiste. Alors oui, moi j'annonce la couleur, sans crainte, puisque mon intérêt est général, et non pas personnel. Alors ma réussite, As-tu des idées pour le futur de ta chaîne Pensais-tu en arriver là pour les presque 4000 abonnés P.S. Je te suis depuis les 700 et tu fais partie de mes chaînes préférées pour trois raisons. Tu es vegan et aides ainsi la cause animale. Tu critiques la société et tes vidéos sont drôles et dynamiques. Salut Mekion, merci beaucoup pour ton commentaire, ça me touche beaucoup. Alors non, pas du tout, je n'avais pas d'espérance en termes de nombre d'abonnés ou je ne sais quoi comme autre objectif. Juste euh, le fait de faire des choses qui me plaisent et euh, d'avoir des retours euh, constructifs, agréables... Euh, de votre part euh, sur euh, en tant que spectateur enfin bon quelque chose de cool quoi je ne suis pas productiviste capitaliste euh, businessman enfin je je je profite de l'instant point et l'instant d'après quand il arrive euh, s'il est plus cool que l'instant d'avant eh ben c'est du bonus c'est génial voilà D'où est-ce que tu prêches toutes ces sources Si c'est le cas, toutes joucives les unes les autres et quelles ont été tes études jusqu'à présent, Jemil Merci et continue de me faire grandir et ouvrir mon esprit d'adolescent de 17 ans, ça fait super plaise. Salut, Eyensberg. Je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, si c'est le cas, je te plains. <rire> c'est pire que moi. Bon, euh... Je n'ai pas... Compris le début de ta question, je, mais où est-ce que je pêche mes euh, sources toutes jouissives les unes que les autres euh, Je crois que c'est ça que tu me demandes, bah, ma foi, dans l'actualité, hein, dans les euh, top Twitter, dans euh, les journaux, dans, enfin voilà, euh, ce qui en ressort, puis les choses aussi dans la vie, je parle avec des gens et ils me disent des trucs, je me dis, bon, bah, dis donc, c'est intéressant, ça, je faire une petite recherche. Et je tombe sur d'autres trucs qui me font tomber sur d'autres trucs. Et naissent ainsi euh, ben, les vidéos que je peux poster. Et, et puis, bien sûr, beaucoup d'autres que je ne poste pas parce que je ne réalise pas. Il y a tellement de choses que je voudrais aborder que c'est juste pas possible. Alors, euh, à 95% du temps, les choses restent dans la vie de tous les jours, dans mon cercle où j'en parle avec des gens, où je débat, machin, dans la vraie vie. Et une petite minorité que je peux produire et mettre sur Internet. Alors j'exagère peut-être avec 95% de pas fait, mais bref, dans tous les cas, c'est comme ça que ça marche. Pour la deuxième partie de ta question, quelles ont été mes études Eh bien, je suis l'heureux possesseur d'un BEP en comptabilité et gestion commerciale, et c'est tout. J'ai dû commencer à travailler assez tôt, à à peine 16 ans. Merci pour ton agréable message. Depuis quand et comment tes tu investi dans la cause animale Y a-t-il eu un déclic où tu le tiens de tes parents, proches, amis Salut, merci pour ta question. Euh, non, il n'y a pas eu de déclic à proprement dit. Euh, et encore moins euh, de, de chez mes parents, euh, dans mes proches proches, mes amis. Non, non, non, pas du tout. Et pour tout te dire, il n'y a pas eu euh, une prise de décision constante comme ça. Un jour, un lundi matin, je me suis levé. hey, c'est bon, je suis... Euh je suis végétarien, je suis, je suis végétalien, non, non, il n'y a pas eu de ce jour-là. C'est venu progressivement, en fait, durant des années, sans doute porté par ma soif de justice. C'est vraiment le truc qui m'anime vraiment. L'injustice étant pour moi la chose la plus ignoble, la plus difficile à vivre, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'une grosse injustice qui concerne la, la, la population, le monde, autant qu'une petite injustice du quotidien, enfin, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il qu existe de petites injustices, en gros, je la refuse, je la vomis, je lui résiste, je lui casse sa petite gueule, vois-tu. <rire> Donc forcément, tuer ou faire tuer pour me nourrir, le plus injustement possible parce que j'en ai pas besoin. <rire> ça ne pouvait pas durer, hein Sinon, une fois que je l'ai su, ben j'ai pas pu désavoir, tu vois. Une fois que tu apprends quelque chose, tu ne peux pas désapprendre. Enfin, je crois, ça s'appelle la régression et c'est pas quelque chose qui est inscrit dans. Mes valeurs C'est dommage que je n'ai pas posté cette FAQ un peu plus tôt parce que j'aurais pu t'inviter avec d'autres gens à venir euh, assister à cette rencontre euh, organisée par PEA il y a quelques jours là à Genève où on a pu parler justement euh, de ce sujet euh, pendant une heure ou deux je ne sais plus de manière vraiment cool et euh, libre. Euh, voilà c'était vachement bien. Là aussi cette question mériterait une vidéo entière d'ailleurs je pense euh, le noter dans ma longue liste de idées de vidéos 653 idées. Et bien voilà, la première FAQ d'Imojemil se termine. J'espère que, euh, après le montage, ça ne sera pas très très long. Désolé euh, si c'est le cas. J'essaie de répondre au maximum de questions que vous m'avez posées. Euh, malheureusement, euh, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Même si j'en ai pas reçu 3 tonnes, j'en ai reçu suffisamment pour que ça dure 3 plombs, ouais, effectivement. Donc bon, profitez de l'espace commentaire pour réagir à ce qui s'est dit dans cette vidéo. Pour aussi poster vos questions auxquelles je pourrai répondre dans une prochaine vidéo FAQ d'Imojemil. Bon, ça m'a plu de répondre aux questions plus ou moins personnelles, de réagir à des sujets d'actualité, de société, comme ça, entre nous. Ça pourrait être plus sympa euh, en direct, euh, lors de, de, de, de, de live streaming qui pourrait être plus spontané. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Je vous pose une question moi cette fois. Euh, Dites-moi en commentaire si euh, ce format vous plairait plus en live ou euh, de cette sorte-là, en travailler euh, et puis monter. Bon, d'ici à la prochaine vidéo, moi, comme d'habitude, je vous embrasse tous. Je vous dis merci. Merci à tout le monde pour vos partages, pour vos likes. D'ailleurs, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de me suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui aussi, abonne-toi à la chaîne et fais abonner tes amis pour qu'on arrive vite aux 4000 et qu'on poursuit notre progression. Oh, euh, Je vous embrasse Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, la jurée pour la vie